Bonjour à tous, euh, bon déjà c'est un plaisir d'être là et, euh, et surtout d'assister à des super talks avec des gens euh, assez brillants, donc euh, ça met beaucoup de pression, euh, mais bon je vais essayer de, de, de m'en sortir et de modestement vous présenter euh, un, un retour d'expérience qu'on a eu suite à la refonte de notre site en Progressive Web App. Euh, vous remarquez que le mot « Progressive » Est mis un peu en exergue par rapport au reste et il euh, y a une bonne raison pour ça. Euh, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, euh, au risque de vous décevoir, euh, ce talk n'est pas à proprement parler une présentation et un speech sur les Progressive Web Apps. Euh, donc, je ne vais pas vous décrire toutes les features que permettent les Progressive Web Apps, les notifications, ce genre de choses. Euh, ce n'est pas vraiment en lien direct avec les Web Perf. Euh, je ne vais même pas vous parler de Service Worker, même si j'aurais pu, euh, parce qu'ils peuvent avoir euh, de sérieux atouts en termes de WebPerf. Je vais plutôt me concentrer sur, euh, sur un concept des Progressive Web Apps qui est l'un des principaux concepts, en fait, et qui est même à l'origine du nom Progressive Web App, c'est le principe de Progressive Announcement, qui a déjà été abordé dans d'autres confs euh, précédemment, mais euh, peut-être que je vais essayer d'être d'appuyer un peu plus sur ce, sur ce sujet euh, donc qu'est-ce que c'est rapidement le progressive announcement, même si euh, je pense que beaucoup d'entre vous euh, connaissent un peu euh, le, cette idée euh, c'est le fait de pouvoir accéder euh, à un contenu euh, depuis n'importe quel terminal grosso modo mais euh, plus on va être sur un terminal euh, un device avec de la puissance euh, qui va être moderne qui va supporter des fonctionnalités euh, qui va aussi être doté potentiellement d'une meilleure connexion euh, et plus je vais pouvoir enrichir l'expérience de, de l'utilisateur euh, je vais vous raconter une anecdote pour vous donner un petit peu de contexte ça c'est euh, le nouveau site de l'équipe qui est sorti en, en juin et là vous vous trouvez sur euh, la home de la rubrique Adrénaline, qui est euh, un peu le, le, la famille des sports extrêmes euh, donc pourquoi je me positionne sur cette page en particulier C'est parce que sur ces, sur ces sports-là, on a une mise en valeur des photos qui est particulièrement prononcée par rapport euh, aux, aux autres sports, euh, et des vidéos aussi, mais beaucoup des photos. Et, euh, et juste avant de vraiment euh, attaquer la refonte, euh, j'ai été interpellé par euh, le responsable de cette rubrique, euh, Jérôme, pour ne pas le citer, et qui, euh, qui en fait me disait euh, bah, euh, j'espère qu'avec le nouveau site euh, au moins on aura des images de meilleure qualité. J'étais un peu surpris par sa question parce que moi je n'avais pas trop euh, en tête qu'on avait des problèmes de qualité d'image sur, sur notre site et, euh, et finalement il m'explique que euh, bah lui dans l'outil back-office il upload des, des images en HD et, euh, et forcément, en bah, sortie derrière, il constate que la qualité n'est pas la même, elle est un petit peu dégradée. Donc, quand j'ai compris où il voulait en venir, je lui ai dit "Bah, écoute, c'est normal. Nous, on fait ça, euh, on fait ça pour euh, pour ménager la bande passante et la web perf. Sauf que bon, euh, c'est des concepts qui, avec lesquels il n'est pas forcément familier, et donc, euh, et donc on n'a pas forcément réussi à, à se comprendre sur le moment." Mais, euh, mais quelque part, je le comprends, parce que lui, il passe la majeure partie de, de sa journée euh, sur, euh, au travail, sur le, sur le site. Donc il, a, il bénéficie d'une connexion qui est, qui est au top. Le soir, il rentre chez lui, dans son domicile parisien, il est fibré et il a encore une connexion euh, qui est parfaite. Entre les deux, il a beaucoup de 4G, donc tout va bien pour lui, mais voilà, j'ai envie de dire, malheureusement, ce n'est pas le cas de tous nos utilisateurs et nous on est bien obligé de penser aux gens qui sont dans le fin fond de la creuse avec une connexion ADSL pas terrible. Euh, voilà. Donc euh, on avait déjà le concept de responsive qui était, qui était mis en place c'est à dire que sur les images on avait déjà la capacité de, en, en fonction du device utilisé, de la taille de l'écran à charger un ratio d'image différent voire une taille d'image différente avec les propriétés que vous connaissez du type SRC7 et des Media Query euh, ce qu'on a introduit c'est le concept de, de progressive enhancement là dedans euh, dans le sens où euh, finalement moi je me suis dit euh, c'est quand même dommage de, de euh, finalement de, de proposer à tout le monde enfin du moins de contraindre tout le monde à afficher des, des images avec une qualité médiocre pour euh, faire en sorte que les gens qui aient la moins bonne connexion euh, puissent accéder au contenu. Finalement ça pénalise tout le monde. Donc si l'idée c'est que si quelqu'un a euh, effectivement une super connexion et un écran 24 pouces euh, retina, et bien, il puisse avoir... Euh, une photo, non, non pas en HD, parce qu'on ne va pas exagérer, mais en tout cas avec une, euh, avec une qualité au top. Donc, pour arriver à faire ça, il a d'abord fallu euh, déterminer la qualité de la connexion d'un utilisateur. Et ça, c'est pas quelque chose de, de si simple à faire, parce que euh, il existe plusieurs techniques pour y arriver et il y a aucune n'est parfaite. On a. Soit des techniques un petit peu complexes à mettre en place, soit des techniques qui ne sont pas assez fiables, ou d'autres qui ne sont pas très bien supportées par les navigateurs. Euh, nous, ce qu'on ne souhaitait pas faire, c'est euh, euh, construire une usine à gaz et, et alourdir le code avec tout ça. Donc on a choisi de se baser sur, euh, euh, bah sur un standard W3C, et en l'occurrence, sur la Network Information API. Euh, donc c'est quoi la Network Information API euh, donc ce, ce, ce slide est déjà passé dans une autre conf précédemment. Euh, finalement, c'est un objet javascript, tout simple, euh, qui comporte quelques données, et la plupart, en fait, on ne va pas vraiment s'en servir. Il y en a qu'une seule qui va, qui va vraiment être euh, hyper euh, pertinente pour nous. C'est le effective type. Là, vous voyez que le effective type a une valeur de 4G. Euh, donc c'est un, un peu un piège. Ça ne veut pas dire que je suis sur une connexion euh, de type 4G, euh, sur un réseau 4G, mais euh, ça veut dire plutôt que je suis sur une qualité équivalente à de la 4G. C'est une nuance quand même importante. Et en gros, pourquoi cette, cette valeur est particulièrement euh, euh, plus, plus intéressante que les autres C'est qu'en fait, elle est la combinaison du downlink, qui est ici à 10 mégabits seconde, et du RTT, qui est à 50 millisecondes. En fait, tout ce, pour déterminer la qualité d'une connexion, il faut un petit peu euh, combiner ces deux valeurs. Et tout ce calcul, finalement, c'est le navigateur qui va le faire et qui va nous le livrer dans euh, le Effective Type. Il euh, y a une autre donnée qui peut être aussi intéressante et que je vais aborder là, c'est le Save Data, qui est un booléen, euh, et qui, en fait, est, euh, enfin, retranscrit la possibilité pour un utilisateur d'activer un mode euh, euh, consommation de bande passante, enfin, économie de bande passante, en fait. Donc euh, voilà, certains devices permettent de passer dans ce mode là et grâce à cet objet euh, on peut avoir l'information et donc euh, aller dans le sens de l'utilisateur en lui proposant de charger des images par exemple avec une moindre qualité. Donc on, on a vu que cette, euh, cette API est relativement simple mais on a souhaité la simplifier encore en en la manageant avec une, une fonction qu'on pourrait appeler un peu n'importe où dans, dans notre code et euh, qu'on a appelé GetConnectionSpeed et en fait cette, euh, cette méthode ce qu'elle va faire c'est catégoriser euh, les types de connexion en trois, trois familles et pour simplifier au maximum euh, tout, tous les appels qu'on qu pour, qu pourra y faire donc grosso modo on a un type de connexion lent euh, donc qu'est-ce qu'on appelle connexion lente ça va être le, le effectif type slow 2G le 2G et également tous les, tous les utilisateurs qui auront activé le mode save data ensuite on va avoir un, une connexion qu'on va considérer comme moyenne donc là c'est pour les gens qui seront en effectif type 3G et également pour les navigateurs qui ne supportent pas le, la network API puisque forcément si on n'a pas l'information euh, de, de, la, de la qualité de la connexion bah, il va falloir quand même ranger les, gens dans, enfin, les utilisateurs dans, dans une catégorie, on s'est dit que le plus pertinent c'était de, le, de les mettre au milieu euh, d'ailleurs, petite parenthèse en ce qui concerne le support de, de cette API c'est aujourd'hui à peu près 60% de, de support sur, sur le parc en France euh, mais à noter que par exemple, iOS Safari euh, ne supporte pas cette API. Donc c'est quand même euh, à prendre en compte. Et enfin bien sûr la connexion rapide. Donc là c'est tous les gens qui vont être en effectif Type 4G. Donc je reviens à notre problématique d'image. Donc si on transpose tout ça, euh, ce qu'on va faire pour des connexions lentes, et bien, on va compresser euh, l'image en, à 25% et on va quoi qu'il arrive euh, quelle que soit la densité de pixels euh, que l'écran propose on va euh, forcer le pixel ratio à 1 ce qui fait qu'on va éviter de charger des images euh, euh, qui sont plus grandes que ce qu'on souhaiterait afficher pour les connexions moyennes on va passer à de la compression 50% et cette fois on va en fonction euh, de ce que l'écran propose, Retina ou non, euh, on va euh, faire du pixel ratio euh, 1 ou 2. Et pour les connexions rapides, JPEG à 100% et euh, pixel ratio d'1 ou 2 là aussi. Donc euh, ben on était assez content de ce système, d'ailleurs je ne sais pas trop sur l'écran si on voit vraiment la différence de qualité entre les, entre les images mais elle est, elle est bien réelle. Euh, ce qu'on s'est demandé ensuite c'est bah, si on faisait la même chose sur les vidéos et finalement on s'est dit bah, à quoi bon puisqu'on utilise un player Dailymotion, ça aurait pu être un player Youtube ou n'importe quel autre, aujourd'hui tous les players vidéo euh, ont nativement la, la, déjà une, une fonction de progressive announcement, j'ai envie de dire, euh, puisque par défaut ils nous placent en, en mode automatique et scanne notre connexion et nous place directement sur la résolution vidéo euh, la plus appropriée. Donc finalement, il n'y avait a priori pas grand chose à faire de ce côté-là. Mais on a quand même euh, pensé à une petite optimisation possible, c'est que nous, toutes nos vidéos, on les lit en autoplay. Euh, et finalement, euh, à l'usage, bah, quand on est dans un, dans un trou pourri avec de la 3G, euh, et qu'on se prend une vidéo en autoplay, ben, c'est plutôt énervant. Donc là, on a utilisé un petit peu la réciproque de, du progressive announcement, qui est la graceful degradation. Donc euh, plutôt dans le sens inverse, c'est-à-dire je pars d'un fonctionnement idéal et en fonction de la connexion, je vais un petit peu euh, euh, je vais un petit peu euh, redescendre en, en exigence. Donc voilà, avec une bonne connexion on reste comme avant, c'est-à-dire euh, voilà, un embed vidéo avec euh, de l'autoplay. En ce qui concerne les connexions moyennes, bah, je vais charger l'embed vid vidéo mais cette fois sans autoplay. Et dans le dernier cas, avec une connexion lente, bah, je vais mettre une image de remplacement et pas du tout charger l'embed. Comme ça, ça m'évite d'aller charger des scripts tiers et compagnie depuis euh, Dailymotion. Euh, et euh, et c'est beaucoup plus rapide. Et il y a quand même 80, 99% de chances pour que quelqu'un qui soit en mauvaise connexion n'ait pas envie de cliquer sur la vidéo. Donc autant ne pas l'embêter à euh, charger des trucs inutiles. Euh, donc euh, nous, on a trouvé ce concept, euh, enfin ce concept, ce principe assez cool. Et euh, on, on, on s'est un peu mis en tête de vouloir le mettre un peu partout. Mais après, on s'est heurté à, à, on va dire, à la partie un peu business de notre activité, c'est-à-dire que on voudrait bien euh, bah, être hyper restrictif et charger un minimum de choses euh, quand on est sur des connexions lentes, mais après, euh, le, le métier, on va dire, n'a pas toujours la même vision parce qu'il euh, y a des enjeux euh, business derrière et que voilà, il faut quand même euh, satisfaire tout le monde. Mais je vais quand même vous donner deux, trois exemples de ce qu'on peut faire. On n'a pas tout fait, nous, puisque justement, on ne fait pas ce qu'on veut, mais, euh, mais c'est des pistes. Donc en connexion lente, par exemple, euh, on peut avoir un lazy load offset nul. Qu'est-ce que c'est un lazy load offset C'est euh, voilà, le fait que quand euh, on lazy load des images, par exemple, euh, si on a un lazy load offset nul, ce qui va se passer, c'est que l'image ne va être chargée que vraiment quand elle entre en intersection avec la partie visible de l'écran. On ne va pas la précharger pour euh, éviter au maximum euh, euh, de, de charger des choses inutilement. Euh, on ne va pas mettre de prefetch, on ne va pas charger de script tiers, donc là c'est un peu violent, et, euh, et on ne va pas charger de font custom. Avec une connexion moyenne, on peut se permettre bah, de, de, de mettre un petit lazy load offset pour avoir une expérience utilisateur qui va être un petit peu plus euh, fluide au scroll puisque les, les images seront déjà chargées légèrement avant d'arriver dans l'écran. Euh, on va pouvoir ajouter du prefetch au survol. C'est-à-dire qu'au moment où un utilisateur va survoler avec sa souris un lien, au bout de euh, 100 millisecondes par exemple, Hop, on lance un prefetch de la page cible. Et, euh, et comme ça, si l'utilisateur si, si clique, pardon, euh, il, va, euh, et il y a de fortes chances qu'il clique s'il est resté 100 millisecondes au-dessus du lien. Euh, il va avoir une, une page qui va se charger plus rapidement. Euh, on peut aussi charger euh, dans, cette, dans ce type de connexion bah, les, les scripts essentiels du type analytics euh, et pub en l'occurrence, euh, on peut charger une fonte custom et pour les connexions rapides, et ben, même principe, on augmente encore le lazy le, load offset, cette fois on pourrait pour imaginer préfetcher tous les liens de la page d'entrée de jeu, on peut euh, charger tous les scripts tiers qu'on nous demande, Enfin, après euh, bien sûr ça reste euh, quand même pénalisant euh, si, si on en abuse, et on va pouvoir charger, euh, en plus de la, la fonte de base, on va pouvoir charger euh, différentes graisses puisque souvent, euh, c'est un peu le problème des fontes, c'est qu'on euh, va en charger une, mais il faut charger aussi les graisses qui vont avec. Et donc tout ça, ça fait beaucoup de kilo octets. Euh, ouais, juste sur les fontes, euh, Donc pour introduire ce, ce point qui a, qui a été un peu abordé euh, précédemment, euh, sur les fontes, il y a une manière de faire qui est déjà native en fait. Donc, pour laquelle on n'a pas besoin de passer par, euh, par notre fameuse conne euh, get connection speed. Euh, donc c'est la propriété CSS font display. Et finalement, avec un, une mécanique légèrement différente, on va arriver au même résultat, à savoir qu'on va charger euh, des fonts de custom uniquement pour les utilisateurs qui ont une connexion qui le permette. Euh, et notamment euh, en choisissant l'une des, des options de cette propriété, euh, on va pouvoir donner une, une importance à la fonte. Donc, typiquement, euh, pour une fonte icône, je vais plutôt euh, mettre le fond de display à bloc parce qu'une fonte icône, il euh, n'y a pas de fallback possible. Si elle ne charge pas, euh, je ne vais pas avoir d'icône derrière. En revanche, une fonte qui gère uniquement. Euh, euh, des, des paragraphes de texte bon bah là je vais pouvoir la mettre en, en swap et passer, afficher directement mon texte en fallback et si jamais j'ai une bonne connexion à ce moment là ça va switcher sur, le, sur la fonte custom je vais vous montrer quelques métriques parce que c'est quand même euh, un retour d'expérience donc euh, on est un peu là aussi pour partager euh, les résultats de, de toutes ces optimisations. Mais avant de vous les montrer, je, je vais quand même vous rappeler qu'il euh, faut prendre ces chiffres avec des pincettes parce qu'il euh, s'agit là d'un cadre de refonte globale de sites. Donc euh, on a fait tout un tas d'optimisations autour de, de tout ça. Et en fait, euh, bah à l'arrivée, c'est très difficile, voire impossible d'isoler euh, telle ou telle optimisation et de dire euh, ce qu'elle nous a apporté euh, en termes de web perf. Cela dit euh, ce, donc, euh, le trait rouge symbolise le, la date du 6 juin à laquelle on est, on est sorti et donc euh, on peut voir euh, malgré un petit peu de bruit euh, dans, les, dans, dans, dans les chiffres que grosso modo entre le mois de mai et le mois de juillet on a juste euh, divisé par trois le la quantité, enfin le volume de données chargées en termes d'images. Idem en ce qui concerne les fontes, euh, voilà donc euh, même constat à partir du 6 juin euh, chute relativement brutale et on est à peu près à la moitié en termes de volume de fonds de chargé. Et tout ça, mis bout à bout, et plus les autres optimisations dont je ne vous ai pas parlé, parce que ce n'est pas forcément l'objet de stock et qu'il faut bien se restreindre à un périmètre, font que notre temps de chargement, en tout cas la métrique que j'ai pris ici, le force paint, ont drastiquement été réduits pour passer de 3 secondes et demie environ avant le 6 juin à autour d'une seconde désormais. Moyennant ce gros pic que vous voyez au 1er juillet qui était dû à quelque chose qui est passé en prod et qui n'aurait pas dû, ça arrive. Heureusement qu'on a des outils d'ailleurs pour surveiller tout ça au quotidien et pouvoir corriger le tir. Voilà, ben c'est déjà fini, euh, donc si ça vous a intéressé, sachez qu'on écrit de temps en temps, euh, quand on a un peu de temps, de, des, des articles techniques sur notre blog Medium, et on essaie d'en écrire davantage, et, euh, et voilà, donc vous pouvez nous suivre euh, euh, là-dessus. Voilà, merci à tous. Euh, on a fini un petit peu en avance euh, sur cette partie-là, donc on a pas mal de temps pour les questions. Si euh, vous en avez, n'hésitez pas. Euh, C'est par rapport à vos préco à la fin. Euh, je voulais savoir si vous avez eu des impacts sur le SEO, puisqu'il y a des comportements différents selon les browsers et... Et Google, comment est-ce qu'il a pris ça euh, J'aurais pu préparer ce genre de questions et arriver avec 2-3 chiffres, mais j'avoue que j'en ai pas. Euh, donc voilà, je ne vais pas broder. Je ne sais pas aujourd'hui. Euh, euh, voilà, au bout de 3 mois, on, on pourra avoir le recul pour, pour, pour savoir quels sont les impacts. Euh, je sais qu'en termes de page vue, on a, on a légèrement euh, amélioré les choses. Euh, en termes de SEO, j'ignore euh, quelles sont les retombées exactes. Après, ce qu'il faut dire sur un site comme l'équipe, c'est que euh, euh, le, toutes ces métriques sont très difficiles à analyser parce qu'en fonction de, de l'actualité sportive, il peut y avoir des, des fois des pics de, de trafic euh, venant du SEO qui, euh, qui sont vraiment très liés à l'actualité et pas du tout à des progressions en termes de, de position. Donc euh, voilà, j'ai pas l'info, mais de toute façon ce serait difficile à analyser. Pas d'autres questions J'avais une question à propos de, du trafic sur mobile. Est-ce que du coup avec un site web comme ça en PWA, vous avez l'ambition d'abandonner ou est-ce que vous avez déjà abandonné la partie appli mobile non, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Euh, en fait, on a vraiment deux catégories d'utilisateurs. On a, on a les gens qui sont des, des vrais fans de sport, euh, qui reviennent... Euh, on a un tiers de nos utilisateurs sur, euh, sur App qui reviennent plus de cinq fois par jour. Donc c'est des accros, un peu comme... C'est des comportements addictifs comme on peut avoir avec Facebook. Ou, voilà, et à côté de ça, on a les, le site mobile qui, lui, va beaucoup plus accrocher des, des gens qui viennent des réseaux sociaux. Et, de, et des moteurs de recherche. Donc euh, en fait c'est vraiment deux publics différents et les deux ont, ont leur raison d'être. Donc pour l'instant c'est pas du tout euh, envisagé d'abandonner de, de, bah, les, les alternatives. Moi j'ai une petite question. En... Un petit peu en périphérie de ce que tu as montré aujourd'hui sur les, euh, les publicités. Est-ce que, euh, est que vous recherchez des, des façons de, de contrôler vos publicités Ou euh, est-ce que vous avez mis en place des choses particulières Ou c'est vraiment un sujet qui est, qui est difficile Alors, Du coup, pour faire écho aussi à la presse précédente qui parlait des, des sortes parties. Euh, je vais plus te répondre sur les sortes parties en général que sur les publicités parce que sur les publicités c'est très compliqué, c'est quand même euh, un gros gagne-pain et donc euh, c'est très difficile d'avoir du poids sur, euh, et de décider de ce qu'on accepte ou pas. En revanche sur les, le reste des, des scripts tiers, euh, ce qu'on a mis en place c'est euh, ce qu'on appelle un feature switch c'est-à-dire, il en a parlé un petit peu aussi précédemment, mais en gros euh, à chaque fois qu'on nous demande d'ajouter un script tiers, on branche ça à un feature switch et on rend le, le script euh, programmable pour deux mois c'est-à-dire que euh, le demandeur va euh, ajouter son script et celui-ci sera valable deux mois et après ça le script euh, disparaît du site Et ce qui fait que si vraiment ce script a une importance bah, le demandeur... Euh, va de lui-même devoir venir réactiver et relancer pour deux mois euh, la mise en place de ce script. Et si ce n'est pas le cas, il va juste ne plus être appelé et disparaître. Donc euh, voilà le type d'action qu'on a mis en place de, de ce côté-là.